c'était cette idée recherche de fuite dans un appartement donc on a des problèmes d'infiltration dans l'appartement du dessous au niveau à peu près à ce niveau là, en dessous donc des traces des d'humidité sur le plafond donc là à l'étage supérieur on a euh, détecté deux points d'infiltration le premier au niveau donc dans la douche le joint d'étanchéité au niveau de la fenêtre donc avec injection ici de colorant, on s'aperçoit qu'il ne ressort pas, ça passe derrière, on a également la fissure sur la faïence avec le colorant, voilà, qui ressort également sur au niveau du joint. Deuxième point d'infiltration, la bombe de douche, donc cette partie... Ici il était mal vissé donc on avait l'eau qui passe par en dessous avec donc une fois démonté on s'aperçoit qu'on est trempé au niveau du sol. Recherche de fuite effectuée.